À partir de maintenant... Hello Bonjour, comment ça va Je pense qu'on a démarré un peu moins en retard que la fois dernière, je suis désolée. Techniquement, de téléphone, c'est pas évident. Donc, dites-moi, aujourd'hui, je suis heureuse de pouvoir vous retrouver... On peut mettre la lumière, s'il vous plaît Je suis heureuse de pouvoir vous retrouver pour un nouveau live. On a reçu énormément de, de questions donc euh, auxquelles je vais répondre. Mais avant... Euh, J'aimerais euh, savoir euh, d'où est-ce que vous vous êtes connecté. Enfin, comme les gens disent Instagram, attendez-nous, on va démarrer dans pas longtemps. Voilà, c'est beaucoup mieux. On va démarrer dans pas longtemps. En attendant, dites-moi d'où vous êtes. Non, d'où vous êtes. De quelle ville vous êtes. Est-ce que vous vous connaissez depuis Casablanca Rabat Quelle ville exactement Et puis, quel est le thème que vous voulez qu'on aborde aujourd'hui Donc... Euh on est toute la team en train de régler les petits soucis techniques non bon c'est pas grave On est moi ça déjà <rire> j'adore bon le téléphone gel instagram il est complètement à Ah Ah voilà c'est mieux c'est mieux voilà la bille, tu vas pouvoir voir ça fait d'abord tu peux tu peux tu peux y va <rire> Alors, il y a des gens qui sont de Bretagne, Reda de Montréal, marhaba. Les autres personnes, de quelle ville Alors, aujourd'hui, le live rende Je suis à l'Arabie, je suis en France je Comme ça, la communauté qui nous suit depuis l'étranger euh, euh, va pouvoir comprendre les deux langues et les personnes qui sont flmrales vont être honnêtement. Donc, il y a des gens d'Albaida, le Jézair, marhaba Benazir, le Miriam de Paris, marhaba Miriam. Euh, les Anglais Instagram, je pense que voilà, on est connectés sur Instagram aussi. La team, vous me confirmez qu'on est connecté sur le live euh, des sur les deux plateformes Instagram et et euh, Facebook. tanger Le Caire, waouh, on n'a jamais eu de, de personne du Caire, c'est la première fois. Fatima du Caire, Marhaba, Casablanca. Alors, quelles sont les thématiques que vous voulez qu'on aborde aujourd'hui J'ai reçu quelques questions, mais avant, j'aimerais savoir. Euh, est-ce que vous avez des thématiques particulières ou des questions particulières que vous voulez qu'on aborde aujourd'hui Il y a des gens de CNES, des gens de Salis, stats super Il y a des gens, voilà, et je, on va accepter aussi des, des, des vidéos, on partage d'écran en vidéo, aussi bien sur, sur Facebook que sur Instagram, comme ça on fera la même chose que la semaine dernière Waouh, il y a des gens, il y a Soukaina de, de Turquie, il y a des gens de Marrakech, il y a Idrissi des états unis Gigi des états unis aussi, Leila d'Espagne, et bien ça fait partie de, de, de, de, de toutes les personnes qui nous suivent, je suis très très très heureuse et très reconnaissante de voir qu'il y a des gens qui nous suivent un peu partout. Alors je voulais vous poser la question, Nestlé en tête, des routines à suivre, ou c'est les une hygiène alimentaire. Moi, c'est des habitudes, on va dire alimentaires, parce que je ne suis pas nutritionniste, je ne peux pas donner des régimes alimentaires. je si oui, est-ce que vous avez perdu du poids Est-ce que vous tu comme au contraire avec beaucoup d'énergie, est-ce que si tu veux comme peut-être le MS ou beaucoup plus de productivité, je serais curieuse de lire vos commentaires, les vidéos. Est-ce que vous avez vraiment des choses intéressantes à partager on a des gens ça de Tanger, Bni Millal, Mohamedia, Fatih de Lyon, Mehdi de Monaco, Khadija de Agadir, Marhaba ça fait vraiment très plaisir d'avoir des personnes un peu comme ça worldwide, euh, de New York, euh, aussi de New York, Dia euh, de Jazair aussi, magnifique. Alors, il y a des gens de Nador aussi, Paris, Mohamedia, c'est super alors on va commencer par répondre à quelques questions en attendant que euh, que vous commencez à me poser des questions en live là je, je reçois des questions alors le dit qui me dit le divorce oui le divorce mais euh, si on pouvait me poser une question un peu plus précise alors euh, je vais voir si on peut s'il ya des questions ici euh... Les billes, si tu pouvais venir pour me lancer les vidéos, s'il te plaît, heureusement que j'ai ma team. Les deux les sans eux, moi, la technologie, c'est pas mon truc. Chouflier, si on peut prendre des appels, s'il te plaît. Euh, s'il y a des appels Vézel. alors je vais vous demander de m'inviter de pour des appels aussi bien sur Facebook ou là, sur Instagram comme ça je vais pouvoir euh, répondre on va prendre quelqu'un je pense que l'écran va se partager on va voir alors le narcissisme ok mais c'est pas des questions posez moi des questions Ça, sinon c'est des sujets qui sont assez larges il y a des gens de sera aussi, marhaba, c'est super. Comment se comporte avec le mari qui veut te voir toujours belle, genre tu n'as pas le droit à l'erreur dans ton apparence, merci. Ça c'est Nawaym. Ok, je vais répondre en attendant que la personne soit connectée. Allô? Bonjour. Bonjour. Oui, alaikum, salam. C'est bon, c'est Alors, je suis en Bien, déco Alors, du coup, maintenant que tu es là, est-ce que tu as une question à poser du quoi le alors, le live c'est un live de questions-réponses, c'est-à-dire qu'il y a qui il de Donc en attendant que tu puisses trouver, il y a une question maintenant, maintenant la parole, sinon on va raccrocher une question et dis que je te réponds. Ok, alors, je vais vous Pour ne pas perdre de temps, je vais vous donner un peu de temps. les questions de Comme ça, ça nous permet de un maximum de questions, un maximum de personnes. Salut. Bonjour. Très bien, ايبا مرحبا ديال للتونيزي مرحبا بكم تحنا و جاناكا شو ما كان بس البز أبطان اللي عندو عندو دينا عنديش ما عندوش ويحاب نقول لك رمضانك مبروك و بيان مبروك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء ما نتاولش عليك حاب نسألك جس كويت كويت كويتشن علش المرأة القوية تخوف الراجل أيها سؤال عجيب شو اسمي يتك اسمي وفاء <تصفيق> وفعك شكرا بزاف على السؤال حيت هذا غادي فريمون غادي بزاف ديال العيالات غيستافدو منه انا نقول لك شنو هي المشكله عندنا خلق الحوايج اللي المرض ك الحواج اللي هما كومpletely غير ذاك، donc كمكين عندنا إحنا كبني آدم عنا الأنوثة وعنا الرجولة عنا يونغ وهذا كاين عند الرجل وكين عند المرأة. ذاك إحنا المرأة اللي هي كاتمتلا دوسر كاتمتلا أقوله وعندنا ان بخت يوم اللي هي كتعهنا بس كموضوع اللي خاصة الدليل مع الدارين في مشكلة في <تصفيق> الخدمات ذلك etc. مشكلة. الرجل مع المرأة حس تكون لينج الرجل يكون على لينج جل المرأة المرأة واحد لينج مجهد الراجل كيولي كيبقى راسو يوم مع يوم بحال داكشي فلاشيميا عرفتي عمتك تيت داك لي, لي كنا ولا لا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 le, le is not il y a la majorité, la plupart, plus, It's true in his mind. It's very true la majorité, la plupart ils le rajoule ne peut en de a le de pas en هذه هي طبيعة جلبني آدم من كل ناس الناس بغيتكم تعرفوا بما اللي عنده شيء طبيعة راع عنده دوب من مراكتو اللي كتخرج ليوانق جالوكي واللي كي شوف فيها قم بكون بتيحكي واللي حل لك القراصوت من قم عش راجل واحد يحارب أو لشخص يدوه يكون في competitiveness عندها ان كتيس شخص تخير بيل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 toutes les femmes, tous les hommes ont des besoins. Les hommes ont des besoins qui sont peut-être différents de la femme. Le besoin d'un homme, c'est d'avoir une femme qui incarne la sensibilité, la douceur, la... et de temps en temps, effectivement, c'est pour ça que vous trouvez des fois beaucoup d'hommes, des fois, finalement j'avais vu une, une, une, une vidéo d'un monsieur libanais qui avait dit ça, et j'ai trouvé la vidéo incroyable, personnellement, ça n'engage que moi. Les gens qui ne sont pas d'accord avec cette vision, mais qui me disent, Je little bit of a little bit of a little bit of a les a a donc, elle est capable de se reconnecter à à la douceur et la sensibilité parce qu'elle n'est pas en mode low battery. Elle est en mode كتولفي ليهم ديمو كديري كلشي كما ما كديريش كيعاتبوك وكيعاقبوك علاش تعطلتي علاش ما ما طيباتش وعلاش هادي على لا ماجوريتي دو طون الراجل ما كيبقاش لاقي راحته كيمشي على شي كسلانة وكيتجوز بها وكيقول لك هذا اول نهار حياتي اللي عشت ما هو quand on a Le il faut mais c'est important que tout et qu'elle reste connectée les deux parties d'un. Il y a la partie vide et la partie en, qui Ça, j'utilise ma force, mais c'est nécessaire. Et ça, ça, j'utilise ma douceur et ma féminité quand c'est nécessaire. Le tout, c'est une histoire d'hétillage. Et me fait à de savoir qu'il y a des hommes qui te stoquent les femmes, qu'il y a des hommes aussi qui te les femmes qui sont un peu plus dans la féminité. À moi de savoir traje quel est le style qui kibghi des essayer aussi de, de, de m'approcher un maximum de ce qu'il veut parce que dit que besoins talabat talabat alors j'ai répondu sur instagram maintenant je vais essayer de voir une autre question par rapport à à, à facebook non facebook je les facebook voilà on essaie de prendre quelqu'un d'autre de facebook allez un monsieur Zalam pour changer cette fois Allez, on va prendre une autre question maintenant sur Facebook en attendant que ça se connecte. Donc, j'espère que ça, ça a répondu à ta question. J'ai trouvé la vidéo Diallo, la vérité. Tout, du bon sens. Quand la non, tu es ch'trana ou tu es meradie, etc. Et on va inviter quelqu'un d'autre pour voir alors en attendant que la personne de ce qu'on ne se Ah, très bien. Tu as Oui. tu as fait la C'est-à-dire, ce que الحدود توهم جيت الراجل باش ما تكون بش ما يشوفهاش الرجل ضعيفة وما يشوفهاش الرجل ااا هاي ناقة هكاء مش هاش.أنا لي أنت يا باي وان جيت تري فري سو أي واحد في عشرة ما شاء الله يعني.ألا أول حاجة ااا غن أعطيك واحد سو واحدة ل ل كتوقع إياها بزاف هنا في الكابينة. ملي كنت كنجي كنقول <تصفيق> للناس كيجيوا عندي الاول حاجه كنقول لهم ا مضره شنو بغيتي فاش ما هذه ما بغيتش هذه وكتقول كنقول له اه تري <تصفيق> بيان واخا ما مشكل ايوا ولكن شنو جيتي عاد قلت هذه ما هذه وما هذه وما هذه وما بغيتش هذه كنقول دي ولكن يا يا يا يا يا يا نسواح منك تقول لك إيش نولي ما بغيت إكساكتا ما لق اللي في العلاقة ديالك اللي تكون كيف أنت بغيتي تكونها وإيش اللي ما بغيتيش لا يعقل شيء مره تدخل في شيء علاقة هكذا ما عرفش إيش نو وما عرفش إيش كيف الحواجز نغديهم وما عرفش إيش وما ما قدرت تتحملهم إيش اللي مشي مراكه تكون سهبه منهج ما يعرف وما ماش على راسه وما وعاتش بحوزه ليهم ما باغت ليهم قبلهم ما باغت قبلهم الحوزه باغت تعطيه تعطي ما باغت كتح كان كل شيء مع سيلام كان كان واحد موجه كان ليه دينا هذه هواخ على شح كيني لهرمون إس سيان تي فيك كينش حاجات الحب كينش حاجات مثل الحنان ده كان ولي كان جديد من مراهش الكيوقار دك شيء كما نقول إحنا يا ل ل لا العلاقة كت استبليزه شوية كان ولي و contra كان ولي كان تكوينيتهم شيخ <سؤال> وجدك أنك نستحملوهم وماشي في سبيطاتي كان حلو كيف يقول لها الرأس ويقول كيار وعفتي شنو وتبدأت عليها فين هي شو الاسم كاريم أولاف ماذا ها أولاف أولاف فين أولاف اللي عرفت من هالولاني لا لا لا لا, لا. <ليني> أولاف اللي عرفت من هالولاني كتكدر هذا وكتخذت قبل هذه وكتكدر وانتي في خاطر تقول لي لا را ما قبلتوه ولكن انا ماشي انا را في حقيقة غيث انا قبضت الطاقة لفوق منطقة ميلا جيتي تشوف رهرية اولا في جلب الصح دوك الواحد مش ميوصلش لهات الدراجة ديال هندوز واحد شهر, شهر شهرين شهرين شهر شهور اللي كان شهر اللي كان حالي قبضت على قلبي باش نردير اخر بحيث العلاقات كتكون سليدي بجانا ما ملو ملو عرف راسية ايش نو بغيت ايش نو ما بغيت في العلاقات ماذا الحواج اللي قد ندير و بغن دين و قد نهديهم ماذا الحواج اللي ما قدش ندير و ما بغش ندير و ما غدش نهديهم تكيفيك وحلي كنقول احنا هنالولان كيموتنوش سيدني كيشوفك كيشوفك على طبيعتك الحاقيقية و هكك مش كيحترامك جوشك الحواج يا كيعجبو دك شيلي كيشوف أو كيقول تخيب يا هادي علاقة عشباني فينا اللي و ندخل لها ليس لا يا إلا بك شيلي ما كيعجبوش كيقول لا ما ماذ نقول علاسو أصلًا ما كتقومش، okay? أوكي؟ أممم، يلا عليك، عندك شيء سيبو؟ no. اللي... المعاملات على البش... لما... تقد تسيد،, تسيد الراجل. الراجل ما ما تكره من الروحة. ما تكره من الو غادي نعطيك واحد ل, ل, ل, ل... قلتها لا فو دييرني ما غادي نعاود نقولها باسكو لي تري من الراجل, من, الدراري, من الصحاب من ناحيه الناس ديال من ناحيه هي تخلق علاقات ببنين على احاسيس كبيره ا شاك فو بواحد الإحساس اللي هو خطير جداً وعجيب واللي و... مدمن عليك علش؟ حيث احنا مدمنين على الأحاسيس اللي هم مزالين غتشوفوا الناس دي بللي مدمنين على التليفون في نظرك مدمن على أبل ولا على, على سواتش ولا على سانتونق ولا على شيء ماركا فراخرون ما على لا مارك ممدمن مودمين على الاحاسيس اللي كيعيش من خلال لي اللي الناس. من خلال لي ومن خلال التيك توك اللي كيتبع الناس هي اللي غادي تكون كتعرف تكون واحد البيئة ما شغل مع الراجل نا no, ما نحدوش غير فراجل البيئة هي خيالية ديال الانيرجي بوزيتيف و, -و, -و الانيرجي بوزيتيف مع الناس اللي دايرين بها داير تكوني تكون شفتها بعد مراتك تكون قاسم عشي واحد اللي غني كتنسي معاه هو كي كينقر كيغوت كيغطي كيعود المشاكيل كيعود المصيبة كيعود الطم كتولي كتقولي لي صبحتي عليه داز ليا النهار بحال بحال ما عمرني نعاودها وعندك توتغ بيرسون اللي فما في كتلاقي فيهم باشاشه وضحك وتفني وكيجبوك غير التفاؤل وكيعوضوك غير الحوايج الزوينين هادو كتبغي تعمري معاهم كينا ولا لا كينا ما شاء الله ايوا المراه خاصها تكون من هذاك النوع اللي الراجل يبغي يعمر معاها يبغي يجلس معاها يبغي يذاكر معاها يبغي يسافر معاها يبغي وكان واعدك حاجة اللي كتبغيها في حياتك وكتهديها انت c'est sûr que tu que tu connais déjà que tu as dit que tu loi dit que tu as que tu as dit que tu que tu as dit que tu as dire, tu tu que tu tu tu tu c'est même pas la peine, la relation, elle est vous à l'échec. On va essayer de prendre quelqu'un d'autre. Merci pour ton appel. Euh, S'il te plaît, Nadine. Alors on des sur Instagram, on Facebook, Alors sur... alors en attendant qu'on ait la personne qui va se connecter, ah voilà. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Ça va De quel ville vous êtes? Prénom et ville aimant <mimic> du McKness. Uh, Iman ou de Il en fait, en fait, en fait, en fait, je fait, en fait, en fait, en fait, en fait, en fait, en fait, en fait, en fait, a été en fait, en fait, en fait, à la l'amour, la de de l'amour, la la de la de la بيير بلاقة عند قصيت عمره. كم؟ بيير بيير وما عندوش لقاء. تعمريه؟ لا. على إيش؟ كه حس عندوش الأساس. هكاك إحنا كبني آدم إلّا ما كنش عمن الأساس اللي هو حواج اللي خلينا من والدينا وما تعلمناش نقطعوا هذيك العلاقة اللي جبت لنا ماشي كتقطعي القاع مع الوالدين كان أقصى العلاقه العلاقات ستادير لي استوار اللي عاودتي على راسي ديال انا ما بغاونيش واليديا وانا ما دتوهاش فيا وانا ما عطاونيش وانا ما حبونيش الا <تصفيق> ما قطعتيش لو مع هذيك لي استوار اللي كتعاودي كتولي الشريفة بير بلاقال كان نعطيك العهد لله واليوم صايمة وانت صايمة يا راجلك واخا يطيبوش كنص وحتى الليل ويطبطب عليك نص صباح حتى الليل ويدير لك <تصفيق> <من الصوحة تصفيق> لي كوبريمان صباح حتى ليل لا قلتها ليا مرة مره كان خاصك تقول ليه ويعرفون واحد مرة حيث هو المرء يجب ان واحد مرة هو المرء يجب ان يكون هذا هو المرء يجب هو المرء هو اللي يجب ان يكون هو المرء يجب ان يكون هذا هو المرء يجب ان يكون هذا اللي انكمر ميت حرام هاد شي ما تدرش اللي اللي تصنفين ستعطيها الراسك حيتي لو اعطيتي الراسك غتبني لقاع البير ديالك باش من بعد اللي شاحط لك في شي حاجة قايجيك من الخلق فهمتي كيفاش ايتمني كنوليو حنايا كنتناو الاخر يوقف بحال شي واحد كيتمني يوكلك ويشربك ويلبسك ويخرجك وييدك الطواليط وهادو واش يغويعوك ويشطح لك شعرك ويدير لك راخ المهمه كيعليك ويصطحك وي مضغلك ويسرط لك نو هي تقدري تبقاي مور هاد لا بيرسون في الدوامه انت كطالبي باش اللي هو ما يمكنش يعطيهوم ولا كيعطيهوم كي لك ساعه ساعه ومن كيحبس دوك اول شيء اللي تقدري ديري هي تعطي اللي نقصين ما بين الحوايج اللي انا ملي كنت هذه الخدمة كنت عندي كل صباح ونعطيك هذا الاكسيرس جدا كل كنت ان كل صباح 3 علاش ملي كنبغي فيك وها علاش كنبغيك كل نهار كنكتبها وها علاش وها علاش عزيزه عليا و علاش انت يا الفريع الفاروعي وها علاش انت يا كتحنقي وها علاش انت يا اشتغي لي سيمبل اللي قلتها وشوفي لا ديناميك ديالك ما شاء الله كيفش تبدلت وتخيلي معايا الى درتيها كل نهار شي 3 jours غتولي بحال الى قبضتي انتيغورمون واحد البنايه ديال المشروع وسリティ لهم السيمه والمرطب وكل شيء وليتي الله إن شاء الله واحد هو خاطر جدا اللي من وراها كتولي بيرك قدابيه لامو خجراسي اه يا لعتك من من الخير الله يجازيك كادو هذا كابوس الدم جبتي il y a des gens qui ont a des gens Et, un début d'exercice. Et ce qui est important aussi, c'est de pouvoir voir les gens, les experts, les psychologues, les coachs, les qui de soi. Elle l'estime de soi, elle a la confiance de soi. Avec le temps, de Donc forcément, les relations les plus dures. Mais la relation la plus la relation Et si tu veux pousser ça un peu plus loin, nous on est en train d'organiser une retraite à Dahla pour la fin du mois de mai. J'invite d'ailleurs toutes les personnes qui ont des besoins dans ce sens. On va vous prendre pendant quatre jours avec des experts pour reconnecter la femme, la féminité -la. On se débarrasse de les auto sabotage, de les histoires, on a les à la de des comme le monsieur Kaisel, le monsieur le le le de la le cadre de la vie, de la nous le de la vie, nous le cadre de la nous de la nous le de la nous sommes dans le de nous de de nous nous le de nous il y a un roman qui est en train de se faire dans la chambre, et on se fait de se faire en je ne sais pas comment ça se fait pas si suivre les réactions merci Je ne sais pas si Zéphane merci Zéphane merci merci merci Zéphane merci suis que vous merci on va prendre quelqu'un d'autre de chez Facebook, ça va être On va prendre quelqu'un d'autre de chez Facebook, mais D'abord, je tiens à vous remercier. Je remercie toutes les personnes qui vraiment avec la... Ah, il n'y a personne voilà. Bonjour Bonjour, comment ça va Déjà pour commencer, c'était juste pour vous dire que je vous adore. Je vous suis... Euh, je euh, voilà, je vous. je vous suis tout le temps. Je, je, je prends en considération tout ce que vous dites. J'essaye de l'appliquer <rire> comme bien. je peux. Mais bon, je sais que j'ai beaucoup de travail à faire sur moi. En tout cas, c'était juste par rapport à... Un... Vous nous appelez d'où, le prénom et la ville. Niama de Paris. Ouais, j'ai jamais deviné Paris, mais je sais que c'est un score. Exactement. Voilà. Alors là, en fait, moi, j'avais fait. Moi, je suis maman de deux enfants. Aucune date de la décision, mais je ne. Je, je devais absolument m'occuper d'eux pendant deux ans. Donc, je me suis dit, oui, oui. je vais m'arrêter de tout. Sauf que Très quand bien. je me suis arrêtée, euh, quand je voulais reprendre le travail, je n'ai pas pu. Mm -hmm. Donc, j'ai fait une reconversion professionnelle, voilà. J'ai ah. à l'écoute sur le marché. Sauf qu'aujourd'hui, je vais dire, ouais, j'ai trouvé euh, le poste, on va dire, euh, qui me correspondait. Mais le seul souci, c'est que je ne me sens pas bien. Et, et qu'est-ce qui fait que, je, que tu ne te sens pas bien Alors, euh, en fait, c'est les, les personnes avec qui je travaille. Oui. On va dire que moi, je suis une personne entière et tout ce qu'ils font, ça me dérange. Et aujourd'hui, je me dis, est-ce que je pose une démission ou pas Est-ce que je rate ma carrière pour des gens comme ça ou pas mm -hmm. Et euh, quand tu dis tout ce qu'ils font me dérange, qu'est-ce que tu appelles tout Alors nous, on est dans, dans le service à la personne et euh, ils sont pas humains du tout. Ah, donc c'est un conflit de valeurs. Vraiment. <rire> Vraiment. Si, si, si c'est un conflit de valeurs, c'est quelque chose qui va venir te chercher au plus profond de ton être. Voilà. Et c'est pour ça que tu peux... Parce que ça n'est pas... Dis, disons que le, le mal-être, il peut être d'un plusieurs points de vue, d'accord Ça peut être d'un point de vue environnemental. Oui. Je suis dans un environnement où je ne sens pas bien. Je m'explique. Je suis ici, sauf qu'il fait... 10 degrés dans la pièce. Oui. Je ne vais pas me sentir bien parce que je suis en petite, là-bas, toute suite et je ne vais pas être à propos de mon boulot. Je vais être toute la journée en train d'essayer de, de me réchauffer parce qu'il fait 10 degrés. Ça, c'est un mal-être, on va dire, environnemental pour lequel il y a une solution. Demain, je fais installer une clim, tout va bien. Il y a aussi un, un, un mal-être qui peut être comportemental. D'accord C'est-à-dire, je suis avec des gens qui se comportent mal avec moi. Dans quel cas, je peux aussi euh, ré -apprendre, à, à apprendre à avoir de l'assertivité, euh, apprendre à avoir moi-même un comportement soit de distance, soit au contraire, euh, gérer un conflit d'une manière intelligente. Donc, c'est quelque chose qui peut aussi être résolu. Quand on a un, un, un quelque chose qui nous dérange de l'ordre de valeur, ça vient nous toucher à, au niveau de notre identité, de notre essence. Oui, oui. C'est plus difficile à faire bouger parce que c'est comme quelqu'un qui a une valeur, il est hors de question que je vole et je vais rentrer dans une structure où ils sont en train de voler les gens. dis une bêtise, mais pas, pas tant que ça. C'est-à-dire la valeur qui est pour moi importante, si on vient la toucher, ça touche à mon essence, ça touche à une espèce de mal-être qui fait que je ne pourrais plus être ni à propos du boulot, ni à propos de la concentration, ni à propos de la productivité. Je suis dans un espèce de tsunami intérieur. Exactement. Et je suis comme ça et on me demande finalement de changer mon système de valeur et d'aller comme ça. Non, mais, -ce mais vraiment, vrai c'est horrible parce que j'ai fait la paralysie Exactement. du sommeil à cause de ça. Alors maintenant, la question que je te pose, est-ce que ça en vaut la peine bah Pour moi, oui, parce que c'était mon objectif pour mon évolution personnelle. Je ne me voyais pas rester à la maison, euh, faire le ménage, les biberons, les couches, c'est bon Oui, pour moi, c'est important, mais après, pour trouver avec les circonstances actuelles, c'est… Euh... Alors, il y, y, y a deux choses dans ce cas-là qui, qui sont importantes, c'est chaque chose que l'on fait il faut savoir qu'il y a un prix à payer. Oui, c'est ça. Le, le conflit aussi qu'on a, c'est qu'on n'est pas OK avec le prix à payer. Parce que ce que j'entends, c'est « Et en même temps, c'est un emploi que je veux et que je veux garder, mais je ne suis pas prête à payer le prix. » Oui. Est-ce que ça résonne pour toi ou pas Oui, oui, oui. Donc, le plus important, c'est de se dire « OK, est-ce que… » Et je sais que c'est une, une situation. Si j'en fais une situation temporaire, qui va durer un certain nombre de mois, le temps que je trouve quelque chose d'autre, il ben, y a ce prix à payer, c'est pas grave, je suis prête à le payer. D'accord. Pourquoi Pour ne pas être dans des espèces de résistance où des, des, des, des... vous prenez des choses de front. Parce que si je fais la, la, la synthèse de, de ma situation en disant « et j'ai besoin de ça », et je dois aussi accepter qu'il y ait un prix à payer. Ça fait une espèce d'homogénéisation qui fait que je peux supporter. Si au contraire, je dis j'ai besoin de ça, mais je ne supporte pas ça, c'est comme si en fait, c'était une espèce de conflit. Un une de un C'est pas possible. Exactement. Donc, à toi de voir, sur une échelle de 1 à 10, est-ce que je suis prête à payer ce prix Et si oui, pendant combien de temps De manière à ce que ça continue à être sain pour moi, que je, te, oui. que je ne bascule pas dans la maladie. Et okay. une fois que tu verras que tu vas t'écouter tu vas et tu trouveras peut-être un momentum de deux mois, trois mois, six mois, tu dis, OK, je me donne six mois, je vais supporter ce qu'il a supporté, mais dans six mois, I'm out. Dans six mois, je fais autre chose. Tu verras que la dynamique va complètement changer. C'est comme si tu trouves une espèce de consensus avec me, myself and I. D'accord, OK. Ok Merci en tout cas. Merci Super, beaucoup. Avec grand plaisir. Vous êtes magnifique plaisir. et adorable, ma chère. Que Dieu merci, vous protège. Merci aussi. C'est gentil. Alors, on va prendre quelqu'un d'autre sur Facebook. Instagram. Donc, dès qu'il y a des demandes, aide euh, les demandes c'est quoi ça? Ah, ok. Alors, euh, d'habitude, c'est vous, les gens d'Instagram. Donc, euh, ok. Ah, c'est encore bon. Ah, ah c'est encore bon. <rire> Alors on va demander, on va de, trouver quelqu'un d'autre en attendant qu'on puisse. Euh... Alors, comment rencontrer le bon partenaire dans sa vie? Ça, c'est une très très bonne question. Hein il y a huit personnes qui demandent à participer. Ça y est. Non? Ah bon? Bon, d'accord. Je ne connais pas très bien, donc euh, ce n'est pas grave. Comment rencontrer la bonne personne dans sa vie? C'est une très très bonne question. Alors, et à laquelle je, je veux euh, y répondre, euh, ça c'est des questions qui sont capitales à se poser euh, avant de rentrer dans une relation à l'aise. Parce que euh, sinon, c'est comme quand vous allez dans un restaurant, vous dites « qu'est-ce que vous voulez manger »« Qu'est-ce que une voulez, qu voulez Ben, vous prenez un risque. Si vous ne demandez pas à l'univers, à hein, notre créateur ce que vous voulez, vous prenez le risque, on vous envoie un peu ce qu'il y a sur le marché. Et ce n'est peut-être pas après ce que vous allez vouloir. Donc, euh, le plus important, c'est de pouvoir savoir ce que vous voulez. Donc, Aou El je pense que pour les personnes qui ont déjà eu des relations dans leur vie, ou n'a pas du tout de relations dans sa vie, c'est de se dire très bien, d'abord, qu'est-ce que je veux Qu'est-ce que je veux, moi, en tant que femme Et qu'est-ce que je veux que mon homme, futur homme, a comme qualité Et qu'est-ce que je veux euh, qu'il n'ait pas comme qualité Qu'est-ce que je ne suis pas capable de supporter et la chose la plus importante, c'est de dire, dans ben, quelle mesure moi j'ai ces qualités Et tu ne peux pas demander à quelqu'un de t'offrir quelque chose mais toi-même tu n'as pas euh, soit la même chose ou là quelque chose de similaire, c'est-à-dire pouvoir lui donner, euh, pouvoir lui donner euh, euh, du répondant. Donc, rencontrer la personne euh, idoine, c'est un, décider des endroits parce que si moi je veux euh, rencontrer des personnes intellectuelles euh, ben, C'est pas dans une boîte de nuit que je vais rencontrer Mathélen. Si je veux rencontrer des gens qui sont euh, dans le cœur, ils sont généreux, et eh ben si ça se trouve, il faut aussi que provoquer le destin. Il faut aller dans des associations parce que là on va trouver des gens qui sont déjà dans le cœur. Donc mais ça ça démarre par quoi Par d'abord savoir qu'est-ce que je veux et je mets les qualités des british ou le partenaire d'Yaeli des et je mets les qualités des on pour pouvoir avoir cette personne et je vais tirer dans ma vie. Voilà. Donc pour les personnes qui me posent la question, je vois énormément de questions par rapport à la retraite. Alors c'est une retraite qui a lieu ce mois-ci du 20 au 23 à Darla et c'est une retraite de wellness où on va accompagner les gens pendant quatre jours sur se débarrasser, identifier d'abord les croyances limitantes. Euh, identifier les freins qu'on a identifier peut-être les, toutes les choses les auto-sabotages qui nous empêchent d'avancer, faire un nettoyage en profondeur euh, et ensuite euh, déterminer un petit peu, se reconnecter avec notre féminité et qui on a envie d'être qu'est-ce qu'on a envie de réaliser dans notre vie et tout ça dans un cadre magnifique entre le désert, le ciel, la mer bleue d'ailleurs, là aujourd'hui la Maldives. Sur quatre jours, on a des excursions en bateau, des déjeuners dans une île, des ateliers de coaching avec moi, des ateliers d'hypnothérapie de avec un, un expert extraordinaire, une coach euh, qui va vous faire des exercices de, de, de méditation de, et de travail d'introspection, plus que yoga, donc énormément de choses. l'équipe vous a mis en épingle le... le les messages. Donc, si vous voulez vous inscrire, on sera ravis de pouvoir vous rencontrer. En attendant, donc, je vais voir s'il y a d'autres questions. Alors, je vais voir sur mon ordinateur. En attendant, s'il y a d'autres questions qui, qui tombent. Je vois. Ah. La question. Ah. Comment alors Il y a Seloma Bella qui dit euh, comment euh, trouver ce qui nous inspire dans la vie Non, je préfère. Euh, alors, ce qui nous inspire dans la vie, j'avais déjà dit, mais je vais, je vais quand même revenir là-dessus, parce que c'est une question qui, qui revient souvent. Alors, ce que j'appelle euh, euh, trouver ce qui nous inspire dans la vie, il faut trouver son sweet spot. Je vois le sweet spot. Je خاصني <تصفيق> نلقى الحوايج اللي كيعجبوني ندير ولكن قاده نديرهم كاين شي حوايج كيعجبوني نديرهم نديرهم وكاين الحوايج اللي كيعجبوني نديرو قاده نديرهم نديرهم نديرهم نديرهم نديرهم 3 واحد الحماس واحد اللي تخليكم Vraiment. Alors, on va prendre... Ok. Je pense qu'il y a plus de... Ok, on va prendre une dernière question avant qu'on se quitte. En tout cas, ça a été un bonheur d'être avec vous. Merci déjà pour vos partages. Merci pour. Euh, alors, partage maintenant les références des livres qui ont pu changer ta vie. Ok, il a dit en attendant que la personne se connecte. Il a dit euh, euh, Think rich, grow rich. Réfléchissez et devenez riche. Qu'est une poor dad, rich dad. Est une, de la part d'un ami, Tony Robbins. Qu'est une pouvoir illimité Qu'est le chemin le moins fréquenté. Qui a homme the richest man de Babylone qui a transformé votre vie de Louise? Il y en a énormément. Alors, bonjour. Bonjour Niha, ça va? Ça va, on vous voit pas, c'est unfair. Je là, je que je suis je il n'y a pas de problème, je respecte. ben belle, merci ben belle, belle, belle, belle, belle, ben belle, belle, belle, belle, belle, belle, belle, belle, belle, belle, belle, belle, belle, belle, belle, merci belle, belle, une belle, تكون تكون عناها من جهتنا ولكن انا لحد لأم ما عرفت شدك الحاجة اللي خاصين يبغيها ما عرفت الدومين اللي خاصين يخدم فيه اللي نعطي فيه. يعني كنحس براسي هاكا... هاكا مشتتة. ما م... ما رفضش ذيك اللي بعد اللي هي هي كي تكون عندك ذلك الموهبة <سؤال> اللي أعطيك الموهر كل شيء يشوفها فيك إلا أنت وكذلك تقلبي على شيء ما هي بغا تلقيها وما أعرفها وما تدوري فيها لا أعطيك مثلاً جميعاً جميعاً كما يمكنك أن تفعل سيأتي comme qualité. Qualité, de dire, dire, Et tu vas voir qu'il va y avoir plein de choses. Les Généralement, c'est la même chose avec plusieurs personnes. Mais une grande faculté de l'écoute. j'en sais rien, moi, l'humour. Ah oui, oui, oui. tu es إيه هادوك لي لي شوذي كديري بلا وعي إذا أو et ça c'est très important alors que la majorité du temps quand on dit que vous l'avez, ta gueule, mais en fait la majorité du temps les talons, ne pas c'est Donc le mieux c'est de temps en temps, les gens autour de moi qui des ils sont et tu peux faire 5, 6, 10, 15, 20 personnes. Et tu verras que tu vas comparer les réponses. qu'elle tu quoi les les un le talent. au service de quelque chose. Chez service d'une entreprise. Au service d'une association. ou un <تصفيق> وأفهمت شنو بغيت تقول يعني خاص علينا هو ما يقدروش يشوفوا المميزات ولكن هراني لقيت شنو باغيا كيفش نقدر منو فقمة مع دكش اللي والاستقرار المادي يعني السوق الشغل كيتل بحاجة وخاصة نندر شيء حاجة اللي مطلوبة باش نقدر نربح فيها صار لغمزيان كل فيها مزيانة alors, est-ce dire que les gens vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que que des Beaucoup de gens qui ont dit, je des choses, ont qui le on dirait, la la la la, la la la, la la la, la ont Zoom, quand on a vu Headland pendant le Covid, c'est une plateforme, mais il y a des gens qui communiquent à distance. Zoom, elle a trouvé qu'il y avait énormément de problèmes pendant le Covid. Elle a développé énormément de, de facilités sur Zoom de, de, de l'utilisation. Voilà. Tout simplement, pourquoi Parce qu'il y okay, a un marché qui est constitué par des clients ou des prospects. Les prospects ont des chercher. Ce n'est pas les compétences la quantité de est égale à la quantité de C'est simple Et pourtant, nous avons dire je ne que و وخم ما يكونش قاعده كشي اللي هو باغي يعني في فرصة عمل يعني يخلي الناس انها تشري داك المنتوج ديالو كما قلت يعني يخلق واحد المارشي كتخلقي واحد المارشي من ناش من المشاكل اللي كاينين فهمتيش غير نقول لك بحال بنا غادي نعطيك أنا أعطيك مثال الناس اللي كيبيعوا في هادشي ديال سكوتيفاي وكيبيع ماشي سكوتيفاي شوبيفايو كيبيعوا في امازون انا دابا يدي يدي جان يا بوكو جان كنجي كن كن, كن كيكون ماشي تليفون ولا شي غاجيت لا يقلب شنو هما الاحتياجات الناس بحال دابا انا جاوني ديبتيجن كيبيعوا لي غولور جاد جاوني واحد كيبيع عنده 18 عام لا يعقل وليه تطيحوا في المال ماشي ديروا السباتول ديال الكوزينه مي ما الاحتياجات ديال المارشي من الناس امازون شنو كايكتبوا داكشي اللي كايطلبوه مزيان لا لا لا انا خمنت غادي نبيع للرجال نضاطر مستونين غزالين سي سا سووف يا ما محتاج c'est un moment donné le manège est transmis mais dès beaucoup plus à propos ou et à partir de là nous donc il y a quand même pas qui est là ça a 000 parce que le et donc l'essentiel c'est je vais aborder un nouveau business وليو دي لابوردي بلا فاصون اللي هي نقلب على لي طالون نقلب على البروجي ونقلب على هذا لا لا لا لا نبسطها كاين احتياجات نقلب عليهم ونجاوب معهم كاين مشاكل نقلب عليهم ونفكهم يا اسطو اوكي فهمت يعني خاص يعني لك ممكن ان انا ça euh, donc, encore une fois, ça a été un bonheur. Euh, les "Dafn live. Euh, J'espère que Steph Toum aide les réponses. Euh, alors, pour les gens qui me posent la question, vous avez des gens à l'étranger, New York, Turquie, euh, Algérie, Tunisie qui veulent dire que la retraite a l'air bien, mais euh, c'est pas grave. vous comme un replay. Toute la retraite alakum là et toutes les personnes qui ne peuvent pas assister, ils vont pouvoir la recevoir chez eux, et ils vont de la totalité du contenu. Et pour ça, les, les personnes qui sont intéressées, il faut aller sur le site internet www.nehid.com/slash/retraite/slash. D'accord Et de toutes les manières, les messages, ils sont épinglés sur euh, sur Instagram. Et c'est la même chose, ils sont épinglés sur euh, YouTube, euh, sur euh, Facebook. C'était un bonheur. Quand euh, comme une agréable fin de semaine, ça a comme, comme dirait euh, les Tunisiens, les ça a fait comme, et des Algériens, qu'on me a comme, Et revoyez le live, parce que j'ai donné énormément d'exercices.